C'est toujours nul comme intro. Lors de mon dernier sondage sur la question « Qu'utilisez-vous pour regarder vos séries, films, animés 68 ?» 68% ont répondu en faveur des services de streaming, 13% pour des sites de streaming gratuits, 16% pour des téléchargements, 2% en location ou achat de supports physiques, et 2% sont des gars totalement mystérieux. Merci encore aux 56 personnes qui ont répondu à mon sondage. Depuis quelques années, des services tels que Netflix, Amazon Prime, et plus récemment Disney+, sont apparus sur le marché dans des chiffres de plusieurs milliards de dollars. Personnellement, avant que je m'en rende compte, une grande partie de mon entourage qui avait l'habitude de consommer comme des vrais, c'est-à-dire euh, on commençait soudainement à changer et à utiliser des services de streaming payants. Et t'as vu la casa des papales sur Netflix Yo, t'as vu le jeu de la reine sur Netflix T'as vu The Boys Sur Netflix sur Amazon Prime Bruh. Rien que le premier trimestre de 2020, Netflix comptait 158 millions d'abonnés avec un chiffre d'affaires de 6,44 milliards de dollars. Et c'est justement d'eux qu'on va parler. Comment Netflix a cassé les codes, comment a-t-il changé le divertissement et surtout, comment Netflix vous manipule. Je m'appelle Lee et bienvenue dans ma vidéo « Comment Netflix écrase la concurrence ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, plongeons nous dans le contexte de l'époque et retournons au XXe siècle. Nous voilà de retour en 1997. L'argent se compte en francs, les sites ressemblaient à ceux-ci et Internet avait un son universel. A cette époque, pour regarder des films ou des séries, il y avait surtout la télévision. Et il y a deux grands soucis à celle-ci. Premièrement, vous n'avez aucune liberté de visionnage, mis à part le fait de changer de chaîne. Toutes les chaînes étaient programmées en avance, et si rien ne vous donnait envie, eh bien tant pis. Je parle au passé, mais c'est toujours ainsi. Hein. Secondement, si vous désiriez suivre une série dans son entièreté, il fallait religieusement regarder la télévision à une certaine heure. Il suffisait de manquer un jour de visionnage, et vous étiez bien embêté pour le reste de la série, car vous auriez manqué un épisode. C'est là qu'interviennent les fameux magasins de location, dont le plus grand en Amérique, Blockbuster. En effet, les foyers commencent à avoir de plus en plus de lecteurs pour contourner les inconvénients des chaînes de télévision. Le consommateur a ici deux choix. Acheter un DVD ou le louer. Si l'achat d'un DVD pouvait coûter en moyenne 15$ en Amérique, la location de ce même DVD pouvait ne coûter que 3$. Il y a deux avantages d'acheter un DVD. C'est qu'on peut le visionner quand on veut et on peut le prêter par exemple à ses amis. Alors personnellement, dès que j'ai regardé un film ou une série, je ne regarde pas une seconde fois. Et pour le fait de le prêter à ses amis, c'est très simple, j'ai pas d'amis. La location était la meilleure option financière légale pour regarder des films ou séries à l'époque. Parce qu'on sait très bien qu'elle est la véritable option la moins chère. Mais voilà, la location, ce n'est pas tout rose non plus. Là encore, on a deux grands désavantages. J'aime bien ce chiffre 2. Premièrement, il y a une date unique. Si vous dépassiez la date, vous avez une pénalité de retard qui rend votre location plus chère. Et secondement... Mais bah, il faut le rendre. Ça voulait dire sortir de chez vous pour rendre le DVD directement au magasin. Voilà les trois chats qu'on avait au sein du foyer pour regarder des films ou des séries. On a la télé où on paye un abonnement mais on n'a aucune liberté. L'achat qui permet d'acquérir le DVD souhaité mais à un prix unitaire élevé. Et la location où vous payez moins cher mais faut le rendre avant la date limite. Et c'est dans ce contexte que Netflix fera son apparition. Netflix naît le 29 août 1997 à Scott Valleys, en Amérique par Reed Hastings et Mark Randolph. Il proposait sur Internet un catalogue de DVD à louer. Les particuliers passaient commande sur Internet, recevaient les DVD par la poste et les renvoyaient après via une enveloppe. Initialement, Netflix ne révolutionnait clairement pas le genre. La seule différence étant que pour rendre le DVD, le particulier, au lieu de le rendre jusqu'au magasin, devait déposer l'enveloppe dans une boîte postale. Bon, c'est encore mieux, mais c'est pas encore l'idéal. Mais le souci de la date limite était toujours présente. La question c'est, est-ce que Netflix arrivait à s'en sortir contre leur principal concurrent blockbuster have to say for the first 4 years all we cared about was survival. We were, you know, not cash flow positive. We were founded in 97 and so we were in the first internet bubble. We raised a bunch of money during the bubble, then it crashed. We didn't have enough money get profitable. It was Selon les rapports annuels nets de Netflix et les paroles de Red Hastings, l'entreprise était clairement dans le rouge. Deux grandes raisons à cela. Bon par contre faut vraiment que j'arrête avec ce chiffre 2. Premièrement, Internet commence seulement à se populariser et les achats en ligne font encore très peur. Mettre ces données bancaires dans une technologie encore assez mystérieuse, c'est pas très rassurant. Et secondement, le DVD n'est tout simplement pas encore populaire. En 1997, c'est surtout les cassettes VHS qui sont utilisées dans les foyers et non les dvd ce que vous pourriez vous demander mais pourquoi n'ont-ils pas fait louer des cassettes vhs alors et bien tout simplement parce qu'une cassette vhs c'est bien moins pratique à envoyer par la poste qu'un tout fin dvd Netflix fera le pari de louer des dvd au lieu des vhs en misant sur le fait que les gens auront de plus en plus un lecteur dvd chez eux et ils auront raison les lecteurs dvd auront le vent en poupe et délaisseront très rapidement les lecteurs et cassettes vhs qui sont il faut l'avouer bien encombrants. avec l'arrivée de ces nouveaux lecteurs dvd dans les foyers Netflix commencera à s'en sortir de mieux en mieux mais voilà le business modèle de Netflix est toujours en concurrence directe avec Blockbuster. Il y a encore cet inconvénient des pertes limites jusqu'à ce qu'il le change en 1999. Deux ans plus tard, après sa fondation, Netflix lance leur concept d'abonnement mensuel. Les particuliers payaient une somme fixe mensuelle qu'ils décidaient et louaient ainsi le nombre de DVD selon leur abonnement. La façon d'envoyer les DVD et de les rendre restait inchangée, mais les pénalités de retard n'existaient plus. Alors comment ça se passait Sur le site de Netflix, vous créez une liste de DVD que vous souhaitez louer. Si vous avez pris un abonnement avec 4 DVD chez vous, Netflix fera en sorte que vous en gardiez toujours 4 chez vous. Et ainsi, tant que vous restez abonné, vous pouvez garder autant de temps que vous souhaitez. Going to the video store is a hassle. Pour rentabiliser son abonnement, on essaie alors de regarder le plus de contenu possible. Et on a donc ici un avant-goût de ce qu'on appelle aujourd'hui le binge-watching. Mon dieu, qu'est-ce que je déteste ce terme. Aujourd'hui, ça peut paraître banal les abonnements, mais à l'époque, c'était tout à fait innovant. On parlait surtout des abonnements pour des chaînes de télévision, des magazines ou encore des journaux, mais pour des locations DVD, c'était clairement une première. Et est-ce que les gens vont aimer Ah oui. Mais la force de cet abonnement était encore ailleurs. Pour que les abonnés consomment plus, il fallait alors lui recommander des films de plus en plus pertinents. Et quelle est la meilleure façon Les algorithmes. Après l'introduction du système d'abonnement, Netflix met en place une collecte de données de ses abonnés. A l'aide de ces données, l'algorithme qu'ils ont mis en place pouvait recommander des films à chaque abonné de Netflix. Si la personne avait tendance à louer des films d'action, l'algorithme lui recommander alors des films du même genre. Et ça, les gens vont adorer. Là encore, vous allez me dire « Mais c'est tout à fait normal de recommander les choses que le consommateur aime bien. » Et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, ça semble en effet naturel ce système de recommandation. Il est très facile de le remarquer sur n'importe quel média social. Mais pour vous situer un peu dans le temps, la fondation de Facebook s'est faite en 2004, YouTube en 2005, les hashtags n'ont vu le jour qu'en 2007. Là, on parle d'un système d'algorithme de recommandation en 1999. La même année, le tout premier Matrix sortait à peine au cinéma. Pour ceux qui se souviennent encore du film. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Les recommandations auront un but à long terme, réduire la prise de décision du consommateur en lui proposant un contenu personnalisé et ainsi fidéliser ses abonnés. La nouvelle stratégie économique ainsi que l'utilisation d'algorithmes pour recommander ses abonnés vont faire de Netflix une entreprise à succès. Les locations de DVD s'envolent et le chiffre d'affaires de Netflix ne fera que grimper. A la fin de 2006, Netflix avait déjà plus de 6,3 millions d'abonnés avec un taux de croissance annuel de 79% et générait plus de 800 millions de dollars de profits annuellement. Et pour être le en qu'il est aujourd'hui, Netflix entreprendra un nouveau pari encore très risqué en 2007. In in 2007 in in en 2007, Netflix prend un tournant radical en passant des DVD au streaming. Il conservera le modèle économique d'abonnement, mais surtout leur offre personnalisée. Et ce sera encore plus efficace. Non seulement il continue de collecter des données telles que la popularité des films ou des séries choisies, également les habitudes des consommateurs. Est-ce que les gens continuent de suivre jusqu'au bout la série Que t il après tel film Quelles séries font réellement binge watch chez les gens on pourrait se demander à quoi ça sert. Ne faudrait-il simplement pas recommander les films et séries que les gens ont bien notés Eh bien, on pourrait croire que oui, mais il y a une différence notable entre ce que les gens notent et ce que les gens font réellement. Everyone would rate Schindler's List five stars, and then they'd rate um, Adam Sandler, you know, the Do Over, three stars. Okay, but in fact, when you looked at what they watched, it was almost always Adam Sandler. En utilisant les données sur les habitudes des gens, ils amélioreront leur personnalisation d'offres et donc à mieux garder les gens sur leur plateforme. Là, vous pouvez vous dire encore que je dis des conneries, que si on aime un certain genre, on aura le même Netflix que tous ceux qui aiment ce genre. Eh bien, figurez-vous que non, et ce jusqu'aux miniatures. Comme sur YouTube, les miniatures sont un élément indispensable et un facteur non négligeable sur les habitudes des gens, et ça, Netflix l'a encore Très bien compris. C'est pourquoi il les manipule pour encore mieux vous guider. Si vous aimez plutôt les romances, vous pourriez avoir comme recommandation Riverdale avec cette miniature. Mais si vous avez des goûts plutôt thriller, ce sera plutôt cette miniature que vous aurez. Et ça, c'est pareil pour les acteurs. Imaginons que vous avez regardé beaucoup de films avec Leonardo DiCaprio. Si vous deviez apercevoir le film Inception sur la plateforme, vous verriez cette miniature et non celle-ci. Et cette personnalisation, vous l'avez pour chaque miniature, ce qui rend votre Netflix vraiment unique, puisqu'il s'adapte à ce que vous regardez dans le but de vous plaire et de vous garder dessus. Puisqu'après et tout, il ne vous donne que le contenu qu'il vous plaît, alors vous vous sentez forcément dans votre zone de confort. Oh. En prenant le pari très risqué de délaisser les DVD pour le streaming en utilisant les algorithmes, l'entreprise a continué de grandir et d'accumuler de nouveaux abonnés. D'ailleurs, petit fait intéressant, au moment où je tourne cette vidéo, Netflix a toujours conservé leur service de location de DVD sur dvd.netflix.com si jamais vous voulez y jeter un oeil. Netflix offre alors un service de streaming personnalisé, ils engrangent chaque année de plus en plus d'abonnés et de profits, mais... quelque chose ne va toujours pas. Pour l'instant Netflix est simplement un service de streaming, ils diffusent sur leur plateforme du contenu qui leur appartient pas. Par exemple la première série diffusée en streaming sur Netflix fut Heroes appartenant à la NBC, de Big Bang Theory par HBO, vous avez les retours vers le futur par Universal Pictures, bref tout ce qui est diffusé sur Netflix n'est dans rien la marque en elle-même. On peut se dire quel est le problème derrière ça Ils ne peuvent pas continuer ainsi Son principal souci c'est qu'il est donc dépendant des séries dont il n'a pas les droits. Si par exemple la NBC décidait de créer une plateforme de streaming et de n'y diffuser leur contenu que dessus comme le fait Disney Plus par exemple aujourd'hui, ça vous je voudrais donc dire que Netflix serait alors interdit de diffuser des séries provenant de la NBC comme Friends, The Office, Brooklyn nine, -Nine et autres. Et ça, ça craint. C'est pourquoi en 2013, ils vont réaliser leur première production originale, House of Cards. Et est-ce que ça va plaire aux gens Oh boy House of Cards est un succès international et recevra 27 récompenses ainsi que 223 nominations. Mais par quel tour de passe-passe ont-ils pu produire une première série aussi captivante alors que Netflix n'est qu'un simple service de streaming Eh bien ce tour de magie, c'est qu'ils ont utilisé quelque chose que les autres studios n'ont pas, les données des gens. Vous vous souvenez que Netflix collecte les données sur ce que regardent les gens Combien de temps Ainsi que leurs habitudes Et bien tout ça, ils l'ont utilisé pour créer House of Cards, qui a fabuleusement bien fonctionné. C'est sûr que les données ne font pas tout, mais il faut pas se voler la face, ça a sacrément bien aidé. À partir de ce moment-là, Netflix rentrera dans une dynamique de production où ils continueront d'utiliser ces mêmes données. On verra affiché sur la plateforme des titres comme Orange City, The New Black, Black Mirror, Stranger Things qui seront affichés comme Netflix Originals. Ce label Netflix Original a deux grands buts. indiquer qu'ils ont désormais du contenu original qui n'est trouvable nulle part ailleurs et élevé la marque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe ce fameux jingle. Pour lier le show directement à la marque de Netflix. Comme le fameux... Netflix n'est plus qu'un simple service de streaming, il devient alors une vraie menace pour ses concurrents. It's really about making the brand stronger so that more people want to join and House of Cards absolutely did that because then many people would talk about it and associate that brand with us whereas Mad Men we carried great show AMC show but they didn't associate it with Netflix even if they watched it on Netflix. Ils vont se lancer dans une course à la production et en 2018, ils comptaient viser les 700 séries originales, ce qui semble invraisemblable. Mais si leur label Netflix Original est un bon outil pour élever la marque, est-il réellement un contenu original On pourrait croire que cette appellation Netflix Original indique toutes les productions réalisées par Netflix, mais en se penchant un peu, ce n'est pas le cas pour toutes les séries. Better Call Saul est une série qui appartient à la AMC aux états unis en Amérique, Netflix diffuse la série mais n'indique pas Netflix original, ce qui semble logique. Pourtant en France, Better Call Saul est indiqué comme une Netflix Original. S'ils se permettent de mettre leur label sur Better Call Saul, qu'est-ce qui les empêche de le mettre également sur d'autres séries à succès comme Friends ou Brooklyn Nine-Nine Eh bien, il s'agit surtout d'une question de droit et de pays de diffusion. Si Netflix est le premier à diffuser un certain film ou série dans un tel pays, il est alors autorisé d'apposer son label dessus même s'il n'en est pas le propriétaire. Comme Friends a été diffusé la première fois sur Canal Jimmy en France vers 1996, ne peut donc pas être affiché comme Netflix original et ça fonctionne également dans le sens inverse. Peaky Blinders est une série britannique de la BBC mais aux états unis elle est diffusée comme étant un Netflix original. Donc non, tout le contenu Netflix original n'a pas été produit par l'entreprise et c'est clairement une stratégie assez trompeuse pour renforcer l'image de la marque. Bon, je parle, je parle, mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai répondu à la promesse de la vidéo C'était quoi encore Ah oui, comment Netflix a écrasé ses concurrents. Le premier concurrent est Blockbuster qui a été complètement évincé suite au nouveau système d'abonnement de Netflix qui était bien plus pratique. Le deuxième concurrent était tous les autres diffuseurs de streaming en se démarquant avec leur offre personnalisée et leur gigantesque catalogue. Ah oh oui c'est ça, et j'ai pas parlé de leur dernier concurrent. Ouais, oh, après celui-là, promis j'arrête. On va pas y aller par quatre chemins, Netflix ne s'est pas fait des amis, et encore moins chez leurs nouveaux concurrents que sont maintenant les studios de cinéma, et notamment ceux d'Hollywood. Pour mieux comprendre la colère du milieu cinématographique, intéressons-nous à la chronologie des médias ou combien de fois ils génèrent des recettes. Traditionnellement, le point zéro, c'est l'exploitation en salle, c'est-à-dire la sortie du film dans les salles de cinéma. À quatre mois, vous avez la vente et location des supports vidéographiques, donc les DVD et Blu-ray. À 12 mois, ce sont les télévisions payantes qui ont signé des accords avec les organisations du cinéma qui ont droit comme Canal+, ou OCS. À 20 de mois, ce sont les chaînes de télévision gratuites qui ont investi au minimum 3,2 de leur chiffre d'affaires dans le financement d'œuvres européennes comme TF1, France Télévision ou M6. À 30 mois, ce sont toutes les chaînes de télévision gratuites, et enfin à 36 mois, c'est enfin autour des vidéos à la demande par abonnement comme Netflix. Vous comprenez maintenant qu'un film génère plusieurs fois des recettes avec différents organismes. Maintenant, comment se passent les productions Netflix Dès que c'est produit, c'est en ligne. C'est tout, y'a rien d'autre. Alors, quel est le souci avec ça Si un film avec les méthodes traditionnelles se devait d'être sûr d'être rentable, les shows de Netflix misent bien plus sur la quantité. Alors oui, vous avez des shows qui ont bien plu à la majorité. Des hommes vont venir, ils voudront apprendre des choses. On ne remarque pas tous ceux qui ont été adulés ou qui sont carrément détestés comme le film mignonne qui a été produit par Netflix dont le trailer sur YouTube est à 2,2 millions de pouces rouges contre 8 ou 8000. S'il y a un show qui cartonne et d'ailleurs 10 qui flop, Netflix est content car c'est dans leur stratégie d'élargir la marque et c'est en quoi des cinéastes comme Steven Spielberg, Martin Scorsese ou encore Chris Nolan n'apprécient pas voire détestent Netflix. Une certaine culture apportée par Netflix que certains voient comme le fast-food du cinéma commence à sérieusement prendre les devants et s'attire de plus en plus de nouveaux réalisateurs et acteurs talentueux. Ouh, la vidéo commence à être longue là La force de Netflix, est d'avoir toujours entrepris des actions le plus tôt possible pour au lieu de subir les conséquences, d'en prendre justement avantage. Alors, quelle est leur prochaine étape Tout ce qui prend une part de votre journée est un concurrent direct à Netflix. Cela peut être les moments où vous jouez, où vous travaillez, et même lorsque vous dormez. Ça ne m'étonnerait pas que le Netflix prenne les devants sous peu et nous sorte une nouvelle forme de divertissement qui pourrait encore nous surprendre. Après tout, 15% du trafic d'internet provient de Netflix, avec des pics allant jusqu'à 40%, ce qui est complètement colossal. Croire qu'on a un plein contrôle sur sa consommation quand on utilise Netflix, alors que ce dernier ne vous montre que ce que vous êtes susceptible d'aimer, et utilise multitude de techniques pour vous faire consommer toujours plus Après, je crois honnêtement qu'il n'y a aucun mal à l'utiliser, et n'est au final le reflet que ce que souhaitent réellement les gens. Même si leur optimisation fiscale, ça reste pas ouf, hein. Il y a aussi... Toute cette pression sociale. Personnellement, je n'ai pas Netflix, mais si je devais l'avoir un jour, c'est probablement plus parce que mon entourage l'utilise et que durant certaines conditions, je me sens complètement largué. Je n'ai plus est-ce que t'as vu telle série ou tel film, mais qu'est-ce que tu regardes sur Netflix À mon ancien travail, mes collègues regardaient La Casa des Papel, et quand on m'avait demandé si j'avais vu la série... tu hey, t'as vu La Casa des Papel Ah non, j'ai pas vu la série. Bah tu regardes quoi alors sur Netflix Bah j'utilise pas Netflix en fait. Bah tu rates quoi bah... Bah... Merci d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo, et pour tous les autres, allez crever. Ouais, je peux dire ce que je veux, de toute façon, ils verront pas mon message. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager, comme ça, je pourrai toucher simplement plus de gens. Dans le sens figuratif. Comme d'habitude, je vais sûrement laisser un nouveau sondage dont le lien sera dans les commentaires pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao À l'abordage. Enchanté.